La Société Nationale d'Électricité du Sénégal. Sénélec vous offre votre revue de presse. Bonjour. Maki, Khalifo Sal et Barthélémy Diaz sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 5 mai 2023. Presque tous les quotidiens reviennent sur leur rencontre hier au Grand Théâtre et Réumi Quotidien précise que c'était à l'occasion de la sixième édition du Forum Mondial de l'Économie Sociale et Solidaire où Maki Sal a plaidé pour un monde juste et inclusif. Victorine Day a elle annoncé la création d'un incubateur économie sociale et solidaire dans les 46 départements. Quant au chef de l'État, il a salué le travail de Barthélémy Diaz et a invité les élus locaux à une collaboration plus franche, rapporte Réoumi Quotidien. Ce journal constate relativement au dialogue politique que Khalifa Sall fait un pas de plus vers le maquis, mais Détchéfale refuse de le suivre. Le quotidien rapporte pour sa part de salle retrouvaille, Maki Khalifa et fait état même dans le début du dialogue au Grand Théâtre. Le président, à l'endroit de Barthélémy Diaz, a déclaré je cite « Je dirais à ton père que tu as bien travaillé. » Au Grand Théâtre, hier, Khalifa Barthesouam Abibsi et Maki Sall étaient en scène, rapporte pour sa part Vox Populi, qui pointe comme prologue au dialogue des clins d'œil appuyés de Maki au trio. Barthélémy Jazz a lui remercié très sincèrement le président Sall et a salué l'engagement de l'État aux côtés de la ville de Dakar. Besbile Jour rappelle cela la première scène de dialogue rapportant que Maki a charmé Barthélémy Jazz et Khalifa au Grand Théâtre hier. Ce journal rapporte les fous rires du maire de Dakar suite aux propos du président Macky Sall que je cite, Barth Yangi Doralde. L'accolade Maki Khalifa Salk n'a pas aussi échappé au journal Bisbi le jour et le mandat ont déduit que Maki torpille l'aile dure. Mais pour Walfu quotidien, c'est l'isolement de son co qui prend ainsi forme avec cette rencontre Maki Khalifa. Maki qui a dit à les Diaz, Yangi Doralde, je dirais à ton père que tu as bien travaillé des propos rapportés par Sud quotidien qui nous apprend aussi que Macky Sall a tendu la main au maire pour un dialogue politique état-gouvernement locaux Maki comme on l'aime, euh, s'exclame le peuple quotidien suite aux fleurs du président Macky Sall au maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Barthélémy a perçu à la une de Dakar Times qui livre particulièrement l'accolade et les salutations entre Khalifa Sall et le président Macky Sall. Ce journal conclut qu'après le Mouro axo, c'est le thé à la menthe qui est servi. Enquête pendant ce temps fait focus sur le choc des agendas dans le cadre du dialogue politique et souligne qu'entre Maki Sall, Ousmane Sonko, Khalifa Sal et Karim Wad, c'est le temps des calculs. Ce journal fait remarquer aussi que le dialogue politique initié par le président met à rude épreuve les relations au sein de Yahweh Askanui. Enquête alerte ainsi sur des risques d'une implosion du duo Khalifa Sonko et pour le même Khalifa et Karim Wad, c'est le dialogue du salut aux yeux du quotidien Enquête et dans le quotidien Vox Populi d'Echefal et le PRP disniette au dialogue et soumette au chef de l'État leurs préoccupations. Mamadou Lamine Diallo lui aussi refuse la main tendue de Macky Sall et dénonce les abus de pouvoir, nous apprend ce quotidien. Le quotidien Besbi nous apprend pendant ce temps que le mouvement Demain C'est maintenant dirigé par le journaliste Mamoudou Ibrakan, rejoint le F24 pour combattre le troisième mandat. Demain, c'est maintenant oppose son veto à la troisième candidature du président Macky Sall, Notre sud quotidien. Et dans le quotidien Dakar Times, le professeur Ramsatou Sousidibé s'interroge sur la voie du Sénégal d'aujourd'hui. Dans ce même Sénégal, les politiques battent de l'aile, constate pour sa part 24 heures, ils sont tous embarqués et n'ont plus les mêmes attitudes, les jours et les jours impairs, souligne 24 heures quotidien qui nous apprend que le journaliste Papiaye sera auditionné dans le fond le 23 mai prochain. Et concernant les procès de son les 8 et 16 mains le porte-parole de Pastef envoie un signal dans Vox Populi où il déclare, je cite, « Pour savoir si on ira répondre ou pas, qu'on respecte d'abord les formalités. » Citation. Sous le coup d'une plainte pour escroquerie foncière, Bandadio, l'ancien maire de Padoua, a été lui entendu par la DIC, nous apprend Bisby le jour. Et Orbi donne les échos des auditions à la DIC concernant la gestion des fonds COVID et révèle que le DG de la SCGI promet de rembourser 73 200 000 francs CFA. Libération, pendant ce temps, renseigne que la DSC a ferré les cerveaux d'une plateforme d'investissement, objet d'une vaste arnaque à la Ponzi et dénombre 1911 victimes au Sénégal. Et fait état d'un préjudice provisoire de 4,6 milliards de francs CFA. Cinq ressortissants chinois, dont le cerveau Kaiming Chen, ont été arrêtés entre un virage et centenaire, révèle le quotidien Libération. Et dans le quotidien Réumi, on informe que les commerçants du marché baraque de Liberté 6 accusent le maire Suleiman Kamara de vouloir céder l'espace à Carrefour. Réumi signale aussi que l'inquiétude gagne les paysans face aux prévisions de la Nasim sur des pauses pluviométriques pour le prochain hivernage. Réumi Quotidien mais par ailleurs, à l'écoute de la voix qui chante pour éveiller, une interview avec la Sisto Elbi à lire à la page 7 de Réumi Quotidien où cette femme de corps, de cœur, mais aussi d'esprit, l'invité de votre page People, se confie sans masque à Anna Chow, notamment sur son art et ses projets. Estade fait zoom sur les héros de Yaoundé qui galèrent en Europe, se trouvant entre mes formes, blessures et concurrence. Il s'agit notamment de Sadio Mane, Ganagai, Koulibaly et Mendy, terminant dans son langue qui